Merci parce que devant ces accidents, tu es venu. Merci parce que ce jour-là, tu es venu. Oh, les pompiers sont en retard, tu n'es jamais en retard. Seigneur, les policiers sont en retard, mais toi, tu n'es jamais en retard. Plus riches tes gardes pour veiller sur eux, mais ces gardes dorment. Mais moi qui ne te paye rien, tu as pris le devoir de ne pas dormir. Euh, qu'est-ce que j'ai des meilleurs Qui suis-je grand Dieu qui suis-je grand Dieu? Seigneur, si on commençait à énumérer mes péchés, peut-être que je ne serais pas en vie. Si tu commençais à nous mesurer par rapport à nos fautes, à nos manquements, personne ne serait en vie. Mais tu ne tiens pas compte de cela. Seigneur, si c'était un homme, il allait me dire ceci si :« Je suis fatigué de toi. » Si c'était une personne, il allait me dire ceci si :« J'en ai assez de toi. » Mais tu n'es jamais fatigué de moi jamais lassé de moi. Oh, dis-lui ces mots, je te donne deux secondes, dis-lui ces mots. Tu dis à ton homme, je t'aime, mais combien de fois tu dis à Jésus que tu l'aimais? Celui qui a pris ta place à la croix, combien de fois l'as-tu dit que tu l'aimais? Tu dis à ta femme que tu l'aimes, que sans lui, sans elle, tu n'es rien, mais combien de fois tu réalisais que sans Jésus, tu n'es rien? Baba Bochada ce n'est pas le nom de nos. Seigneur, que je diminue afin que tu croises. Seigneur, que je diminue afin que tu croises. Ha que Christ se fasse voir tel qu'il est. Béni sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Ha Nous t'aimons, Jésus. J'aime ta présence. Prends le devant, Seigneur. Glorifie Jésus. Atteste Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Prends place. Et ah. au nom de Jésus, est-ce que les gens que Jésus a rachetés peuvent acclamer le Seigneur Les personnes qui ont été sauvées de la mort peuvent acclamer Jésus Les personnes que Jésus a versées son sang peuvent acclamer, acclamer, acclamer, acclamer, acclamer Jésus. Oh yes. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Ephésiens 5, 1 jusqu'à 5. Si une personne l'a trouvé, peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît Et venez donc, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ, du Christ qui nous a aimés mm. et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeurs. Mm. Et la débauche ni aucune impureté. Ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni la parole grossière, ni les propos insensés, ou évoquer choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun débauché ou un pire ou qui c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des Christ Parole du et Seigneur, de Dieu. Euh... on peut prendre place, je tiens à remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir encore devant vous, de me tenir devant vous, et je tiens de tout cœur chaleureusement à remercier le pasteur et papa, papy, pour cette occasion qu'il qu m'accorde d'apporter la parole. En ce jour, j'espère et je crois convaincu que nous allons tous être bénis. Il m'a été demandé de, parler, de, parler, de vous parler de la vie chrétienne, de nous parler de la vie chrétienne. Et j'aimerais dès de jeu dire à une personne que la vie chrétienne c'est un chemin. C'est un chemin où on peut sortir comme on peut rester dedans. La vie chrétienne c'est comme un, euh, comment dire, un avion où on est dedans, les passagers sont embarqués pour une destination. Et la destination, c'est le royaume des cieux. Les passagers peuvent descendre de l'avion, comme les passagers peuvent rester dans l'avion. Et peu importe la zone des turbulences, les passagers sont priés de rester dans l'avion. Et pour introduire, on connaît le verset, je n'ai pas voulu le reprendre, on connaît le verset de l'Acte des Apôtres qui parle ou qui mentionne de, de, de l'origine du mot chrétien. Et en cherchant, en creusant un peu plus... Un peu plus le mot chrétien qui, qui qui est énuméré, qui est cité dans l'acte des apôtres 11, vient du latin, tire son origine du latin, qui du latin tire son origine du grec, qui veut dire Christos, et Christos qui veut simplement être utilisé pour dire machia, celui qui est ouin, et qui en a ouin. Mais le terme qui a été utilisé dans acte de l'apôtre du mot grec de son origine veut simplement dire comme Christ être un disciple. Donc la vie chrétienne, ou lorsque on devient chrétien, nous sommes appelés à devenir comme Christ. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Ce qui veut dire, la nature ou la vie qu'on trouve en Christ, nous devons la trouver en nous. Les passages ou les, les, les, les comportements ou le caractère que Christ manifeste ou a manifesté sur terre, nous devons, on doit le retrouver en nous, enfants de Dieu. Et c'est... Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est un processus. C'est pourquoi la, la, le livre, la, le Bible, la Bible dans Ephésiens 5 a parlé de devenir, il n'a pas dit soyez. Parce que quand on dit soyez, c'est quelque chose, qu'on déjà on utilise l'impératif, mais lorsqu'on utilise devenir, on utilise un verbe de processus, donc c'est un progrès, c'est quelque chose qui se fait avec le temps, qui ne se fait pas d'un coup, quand on dit eh, « est. ça veut dire actuellement il est comme ça. Quand on dit soit, c'est une obligation, il faut que tu sois comme ça. Alors que quand on utilise le mot devenir, on t'encourage, te, on, on te dit de prendre exemple afin de. Donc c'est un mot qui est utilisé pour la plupart du temps, dire marquer un processus. Et j'aimerais dire à une personne, ou nous dire, ou nous rappeler en ce